Attendris donc mon cœur. Revèle-moi, Seigneur. Ta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 Le Seigneur se mon chemin, sa parole c'est le feu. Le Seigneur, le Seigneur se mon chemin, alléluia. Oh, c'est le oh oui sa parole. Sa parole Sa parole Sa parole C'est le feu Alléluia Sa parole oh oui sa parole Sa parole C'est le feu La crainte est due au notre Dieu L'honneur et la gloire aussi Mon sauveur béni et que tu sois vraiment exalté encore pour ce jour, mon bien-aimé Père Saint, Dieu que tu nous as donné, Père. Nous sommes heureux de pouvoir être là, oh Dieu, pour pouvoir te louer, te glorifier et te rassembler en ton nom, mon bien-aimé Père Saint. Nous savons aussi, nous réalisons le bienfait que tu nous accordes, mon bien-aimé Père. Lorsque nous venons... Par ce nom, bien-aimé Père Saint, Dieu pourra tellement euh, demander, ou pour aussi te glorifier, pour aussi t'honorer. Et tu nous reçois, mon bien-aimé Père Saint. Nous te sommes vraiment reconnaissants de nous avoir donné la grâce d'avoir un tel nom, Père. Par ce nom, nous avons la victoire dans tous nos combats. Par ce nom aussi, nous savons que nous avons aussi la vie éternelle. Oh Dieu, tu es vraiment un Dieu qui est honoré. Nous voulons t'honorer, nous voulons vraiment avoir la crainte dans tout ce que... Nous sommes, Père Saint-Dieu, ce que tu nous as donné. Seigneur Jésus, continue davantage à pouvoir nous éclairer. Nous te supplions d'être avec nous comme on le chante. Reste avec nous, Seigneur. Le jour se décline, mon roi. Je t'en supplie, au notre bien aimé Père Saint-Dieu, dans ces temps du soir, nous avons encore plus besoin de toi parce que tu as dit que tu es la lumière du monde, Père. Tu continues davantage à pouvoir nous éclairer. Merci encore pour chaque frère et merci aussi pour chaque sœur et de tout notre cœur, Nous voulons te dire encore merci pour l'inspiration de sciences et les cantiques, mon roi, que tu nous bénis en ces lieux, mon bien-aimé Père du Mission, pour le don que tu déverses encore davantage, mon sauveur Merci aussi pour la présence de chaque frère, chaque soeur aussi, chaque enfant que nous avons eu la joie de pouvoir avoir encore ce soir, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et tous nos bien-aimés. Frères et sœurs aussi qui sont en connexion dans différents endroits. Tu es le Dieu qui prend soin d'eux aussi, mon sauveur. Oh Dieu, qui, sais, qui puisse comprendre que tu ne peux pas les oublier, mon bien-aimé Père du Vissant, parce que toi, tu rends chacun selon ses œuvres. Oh Dieu, ce qu'ils font, c'est pour ta gloire à toi, mon bien-aimé Père, oh Dieu, laissant le travail à côté, laissant tout de côté, Père Saint-Dieu, pour être dans ta maison encore à cette heure-ci, Père. Sois béni et sois glorifié. Merci pour l'Epso, merci pour tout Père. Oh Dieu, tu nous montres combien tu veilles sur chacun de nos Pères. À toi la gloire et l'honneur et la puissance. Nous t'avons ainsi prié, Père. Au nom du Seigneur Jésus Christ Amen Que notre Dieu soit béni Vous pouvez vous asseoir Qu'il est bon et qu'il est doux De pouvoir avoir cette grâce De pouvoir être ensemble Et d'un commun accord de tout notre cœur Nous puissions réellement aussi Nous accorder pour louer l'éternel Et de chanter Et c'est vrai comme La Bible le dit C'est le Seigneur qui l'a dit que ce sont là les adorateurs que le Père cherche ce qu'il adore en esprit et en vérité. Il faut réellement que nous puissions aussi nous, nous efforcer de pouvoir nous tenir dans la présence de Dieu avec les vêtements sacrés comme il veut, comme il attend effectivement de chacun de nous. Nous lui implorons la grâce parce que c'est lui qui a eu à pouvoir montrer à, à Moïse effectivement de quelle manière... L'habit du souverain sacrificateur devait être brodé, devait être fait et comment effectivement les pierres, tout ce qui était donc nécessaire, c'est lui qui a eu à pouvoir montrer effectivement à, à Moïse pour que même de même aussi en ce qui concerne effectivement aussi ce qui devait être fait aussi pour... Les tabernacles, effectivement, mais c'est qu'il devait être effectivement aussi à l'intérieur. Dieu a pu prendre son serviteur et lui montrer effectivement les choses pour que, lorsqu'il descendrait effectivement de la montagne, qu'il reproduise exactement selon le modèle qu'il avait vu. Il n'a pas voulu qu'effectivement, qu'une chose étrangère soit apportée. Parce que le feu qu'il alluma aussi, c'était lui qui avait allumé ce feu. Et quand on n'a pas bien pu veiller sur ce feu, et ils ont pu allumer le fils d'Aaron, je pense. Ils ont allumé, effectivement, avec un feu étranger. Et ils ont été donc tués. Nous voulons supplier pour qu'il nous aide de ce que nous soyons conscients, que ce que Dieu veut, ce que nous soyons conformes à sa volonté, non pas à notre volonté. Nous nous souvenons encore lorsque David a voulu faire effectivement les choses selon la manière dont il a pu penser d'une certaine manière ou d'une autre, et nous voyons effectivement que la conséquence c'est que Usa dans la marche effectivement fut donc tué parce que les choses n'étaient pas conformes. À la volonté de Dieu. Toutes ces choses qui ont été donc écrites, toutes ces choses qui sont donc passées, c'est pour aussi nous servir de témoignage que le Dieu que nous servons, c'est aussi un feu de C'est pour cela que je ne cesse de pouvoir les dire et le répéter. On ne peut pas s'habituer avec ces dieux. On doit simplement apprendre au jour le jour comment marcher avec lui dans la crainte et dans le respect. Nous nous avons besoin que le Seigneur, parce que c'est aussi son désir, effectivement, puisque nous l'avons entendu aussi le mardi, je pense, J'ai si c'était dimanche, je sais nous sommes quel jour, mais c'était dimanche, je pense, nous sommes mardi aujourd'hui, nous l'avons donc entendu, effectivement, que Il nous a donc élus, hein, afin que nous soyons hein, sains et aussi irrépréhensibles, devant lui. Et c'est la volonté vraiment parfaite de Dieu que nous nous soyons donc saints et que nous soyons aussi irrépensibles devant lui. Donc c'est là, nous pouvons comprendre c'est possible, et notre Dieu est capable aussi de nous rendre comme cela, parce que Il l'a fait comprendre dans ce qu'il a exprimé, effectivement que pour nous déjà, si nous sommes à lui, toutes ces dispositions sont déjà à l'intérieur, parce qu'avant que le monde soit, il a eu à pouvoir faire cela. Nous le remercions, c'est pour ça que, nous comprenons effectivement pourquoi il veille tant sur chacun de nous. Et comme nous pouvons aussi remarquer que depuis notre enfance et tout en grandissant, c'est Jésus, c'est Dieu a toujours eu à pouvoir veiller sur nous. Nos parents pouvaient nous abandonner, mais lui, il veillait toujours d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça son amour est un coup. Il demeure l'absolu la, pour nous en fait, dans toutes choses, parce que quand nous avons eu à pouvoir découvrir ce qu'il a fait et ce qu'il continue de pouvoir faire pour nous jusqu'à aujourd'hui, où oui, irions-nous? C'est pourquoi l'apôtre Pierre pouvait le dire où, où pourrions-nous aller Parce que de toi qui vient de la parole de la vie éternelle. Nous avons donc reconnu que nous avons donc goûté à cela. Que Dieu nous aide à lui être toujours fidèle, et dans, même dans les moments les plus difficiles, quand bien même nous voyons pas devant nous effectivement aussi, mais nous soyons sûrs qu'il est toujours là pour réellement aussi nous conduire. Dans le livre d'Apocalypse, nous allons prendre l'Apocalypse au chapitre 3. Merci. Nous lirons donc à partir du Verset, je pense, 14. Apocalypse au chapitre 3. Voilà. Apocalypse 3, et je crois que c'est le verset donc 14. Écrit donc à l'ange de l'église de la Odyssée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Mais puisses-tu être froid ou bouillant Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid euh, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Amen. Nous voulons de tout notre cœur nous incliner devant ton trône de grâce pour te dire aussi merci. Merci vraiment parce que tu l'as dit toi-même de ta bouche que tu es l'alpha et aussi l'oméga. Le premier et le dernier. Seigneur, tu es tout entouré. Tu connais la fin avant même qu'elle puisse commencer, mon sauveur. Et nous avons du respect de la crainte à ton endroit parce que tu as toutes choses sous ton contrôle. Mais quelle grâce de ta part, Béthémissa, que tu nous as faite de pouvoir elle-même aussi être introduite dans ton plan pour que réellement nous puissions être préservés et surtout garder au fur et à mesure que nous marchons dans ce monde dans lequel nous sommes remplis des, confusions, des situations tellement difficiles. Mais dans cela, tu tu nous éclaires quand même. Tu nous parles effectivement. Tu nous as donné quelque chose de précieux. Mais c'est ta parole à toi. Nous te sommes reconnaissants. Béni soit ton Seigneur encore ce soir. Et touche encore nos cœurs, mon roi. Nous voulons vraiment t'entendre. Aide-nous à ce que nous puissions vraiment avoir les oreilles très attentives à ta voix. Sois béni. Je t'ai ainsi prié, Père. Pardon, mon Père au nom du Seigneur de Christ. Amen. Ah oui. Vous pouvez vous asseoir. Nous regardons et nous considérons ce que le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir dire je crois que les livres d'Apocalypse chacun de vous euh, a eu déjà la connaissance de savoir son importance en fait pour euh, et si ce son existence aussi c'est le Seigneur comme euh, Jean a eu à pouvoir le dire avec vraiment beaucoup de reconnaissance à l'endroit du Seigneur qui a eu à pouvoir réellement donner cette révélation pour, pour ses serviteurs effectivement et comme et, et puis il y a une parole qui est donc à, à, à, à exprimé effectivement à, à cela, je crois que c'est au chapitre 1, il dit, euh, euh, j'ai lu dit, verset, euh, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Il dit, « Heureux, c'est lui qui lit, et ceux qui entendent le parole de la prophétie, et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Amen. » Donc, déjà, les feux que nous puissions entendre, nous sommes donc heureux. Et alors, combien encore merveilleux si nous croyons et nous gardons les choses qui sont donc écrites ces choses en question, elles vont certainement s'accomplir. Et Dieu a eu à pouvoir témoigner et démontrer depuis des années, effectivement, des, des centaines d'années, effectivement, parce que ces livres, a déjà des années, des années que le Seigneur en avait parlé avant même que, effectivement, et beaucoup de choses soient même là. Bon, c'était la période effectivement, comme vous savez, après que le Seigneur soit venu et qu'il est parti, effectivement, les disciples ont eu à pouvoir être dans des conditions difficiles et gens étaient donc solide la Patmos et que vous comprenez cela ainsi donc. Donc il a eu à pouvoir montrer... À Jean les choses qui devaient donc euh, arriver et on a aussi remarqué que au fur et à mesure que les temps sont passés depuis que cela a été annoncé effectivement le Seigneur a eu à accomplir des événements qui étaient donc décrits effectivement dans ce livre en réalité parce que il a bien parlé d'abord des âges donc euh, l'âge de Fès, donc et qui à l'Église de, de Fès, effectivement toutes ces choses là ben l'Église de n'existait pas encore effectivement comme on peut arriver je veux dire que dans sa moindre dimension ou dans sa taille petite d'une église locale, c'était l'église existée. Mais l'âge même en soi n'était pas encore là. Mais Dieu a eu à pouvoir montrer effectivement comment l'âge serait. Et je crois que vous, vous connaissez cela puisque nous en avons parlé aussi ici à plusieurs reprises. Alors, ici dans chapitre 3, le verset 14, et il a eu à pouvoir effectivement aussi parler en réalité donc Annoncer d'avance, effectivement, ce qui allait arriver, pourquoi, l'âge de la Odyssey. Comme ce qu'il avait annoncé, effectivement, qui allait se passer dans l'âge de Fès, dans l'âge de Smyrne, effectivement, l'âge des Thiatières, Sardes, Philadelphie, ainsi de suite, effectivement. On a vraiment eu à pouvoir remarquer que, effectivement, que toutes ces choses se sont donc passées exactement comme lui-même les avait prophétiser effectivement et annoncer d'avance effectivement. Alors comment nous, nous pourrions échapper, nous, de la Odyssey alors que les autres, effectivement, parce que nous sommes dans la, dans, la, dans la même trace, dans la même lignée, effectivement, alors que ceux d'Éphèse, de, de, de, de c'est les choses qui ont été dites pour eux, se sont passées exactement comme cela. Effectivement, aussi des sardes aussi, des Philadelphies aussi sont passés comme cela. Donc aussi pour ceux de la Odyssée, ça se passera exactement comme le Seigneur l'a annoncé d'avance. Parce qu'il voit la fin avant le commencement. Donc, il a eu. s'il si annonce quelque chose, c'est parce qu'il l'a déjà vu et que le déroulement de la chose, il a eu à pouvoir planifier ces choses-là. Donc, et comme nous le disons souvent, nous le répétons, c'est une grâce que Dieu t'a accordée de pouvoir croire. Parce que que tu doutes, que tu désobéisses, ça ne va pas changer les plans de Dieu. C'est toi-même, effectivement, qui te dégage, effectivement, du programme de Dieu. Parce que ce que Dieu a eu à pouvoir annoncer, il n'y a pas un esprit, il n'y a pas même un temps qui peut arriver à pouvoir changer. Personne ne peut changer ce que Dieu a dit. C'est là, vous savez, il, il est aussi nécessaire pour nous que nous soyons... Quand même conscient de nous rendre compte, mais quand même c'est la vérité. Alors ça me coûte quoi moi de pouvoir simplement croire Parce qu'il a dit, même si je ne le crois pas, moi je dis mais c'est faux, Dieu ne changera pas, ça va quand même s'accomplir. Donc si quand même je suis intelligent quelque part, je dirais mais aide-moi Seigneur à croire. Pas à pouvoir combattre mais à croire à ce que ce que tu dis là puisse ce que tu dis pour tomber puisse se trouver aussi en moi tout ça qui dit ici et qui donc à l'âge de l'église à l'âge de l'église de la odyssée voici ce que dit l'amen le témoin fidèle et véritable lui ne ment jamais ce que lui déclare doit vraiment arriver et c'est la vérité puisqu'il est écrit que la dit que la vérité sort de ma bouche donc, s'il si est dit, c'est comme ça, et ça sera comme ça. Alors, il dit ici, le commencement de la création de Dieu. Je pense que vous comprenez ce que ça veut dire, que il a le commencement de la création de Dieu. Vous, vous comprenez Est-ce que vous comprenez tous Que <rire> Dieu vous bénisse, vous qui comprenez. Mais est-ce que vous tous, vous comprenez <rire> Bon, oui, c'est vrai, c'est parce que j ai, j ai, j ai, j ai, il faut qu'il y ait certains acquis pour aller plus vite, surtout comme c'est sur le soir. Donc on ne veut pas rester très longtemps. Alors, je vous rappelle, je vous ramène dans les Saintes Écritures pour que vous puissiez comprendre. Vous savez, si vous comprenez pas, c'est normal que vous, vous voulez que les choses soient comprises, parce que vous ne pouvez pas avancer comme ça sans comprendre. Alors, vous remarquerez très bien que dans les Saintes Écritures, dans le livre de Colossiens, au chapitre 1, le verset je pense que c'est cela. On nous dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la, la création. Alors, si vous remarquez très bien que quand on nous parle effectivement des premiers de la création, et comme il dit, dit le commencement de la création des dieux, je voudrais vous référer pour que vous puissiez bien comprendre la chose. Dans, Je crois que c'est dans des Corinthiens au chapitre 15, quelque part verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle, donc on parle de la nouvelle création. Ça veut dire que Christ, notre Seigneur, quand on dit le commencement de la création, mais en fait la création comme cela s'est passé avec Marie. Parce qu'auparavant, ça ne s'est pas passé ainsi. Est-ce que vous comprenez cela Oui, ça ne s'est jamais passé ainsi. Vous verrez très bien que Adam n'a pas de... Nombril, hein, en tout cas. vous comprenez Parce qu'il n'y avait pas de cordon ombilical. Est-ce que vous comprenez ça Mais tandis que lui, il doit avoir le nombril, parce qu'il était dans Marie. Est-ce que vous comprenez ça Donc, effectivement, de, de la même manière que Marie a reçu la parole, et qu'effectivement, qu'il qu s'est formé, comme la Bible le fait savoir, effectivement, puisqu'il est né aussi, de la même manière que tout aussi quand tu reçois la parole c'est pour ça qu'on dit que à ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu que Christ, qui est la parole faite chère, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est pour ça que lesquels ne sont, ne sont pas de la volonté de, de l'homme, mais la volonté de Dieu. Voilà pourquoi on dit il faut naître de... Voilà. C'est cela, effectivement. Vous avez compris un peu Amen. Voici donc. Alors, nous continuons maintenant. Il dit, je connais tes œuvres. Quand il regarde effectivement, il voit en réalité ce qui se passe effectivement aussi et comment les choses se passent aussi. Il dit, mais je sais, donc s'adressant donc à hein, la de de Odyssée, il dit, mais je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Quand les seigneurs les déclarent ainsi, effectivement, il a 100% raison. Tu peux donner des explications que tu veux, mais il sait très bien. Parce que rien n'est caché à ses yeux. Ton intérieur, quand tu respires, les battements de ton cœur, effectivement, quand bien même comme le psaume 39 le dit, évidemment, avant même que la parole soit sur ma langue, tu la connais déjà oh, elle, entièrement, éternellement. Que tes pensées oh Dieu me semblent impénétrables. Que Dieu vous bénisse. Donc vous comprenez qu'effectivement, qu il nous connaît mieux que nous-mêmes. Parce que s'il si nous dit quelque chose, effectivement, il sait ce qu'il nous dit à nous. Alors, il, il dit que, donc tu n'es ni froid ni bouillant, il dit, «Puisses-tu être froid ?» Ah, merci, je... merci beaucoup. Euh... Merci. Ah oui, oui, c'est... Ils sont, où oh, ça c'est, ah mais c'est, il m'a dit ça, qu'il m'a mis dans l'autre. Eh bien, bien, parce qu'il faut mettre sur la cravate, il passe une côté. Merci. Merci beaucoup. Si c'est parfait pour toi, alors c'est bon. <rire> Merci beaucoup. Ah oui, alors, alors ici, nous revenons donc ici, il dit, du verset, euh, verset, verset 15, il dit, Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Alors il nous, il, nous donne, il nous donne le conseil, il dit mais... Et, enfin, je donne... Il dit mais, « Puisses-tu être froid ou bouillant ?» Parce que et, il faut que nous comprenions tous qu'effectivement que... Dans les choses qui sont donc spirituelles pour nous, que nous comprenons cela, hein, le, il n'y a pas de position middle. C'est-à-dire que je prends ici et je prends là. Quand on est avec Dieu... C'est-à-dire que soit tu es ça, ou tu ne l'es pas, parce que l'hypocrisie, c'est un mélange. On a un peu de vérité, un peu de mensonge, alors l'hypocrisie, en fait, c'est-à-dire que euh, quand tu prends ce qui est froid, ce qui est chaud, hein, tu mélanges un tout petit peu les de deux et tu reçois ce qui est tiède. Alors, tiède, on ne sait pas ce que c'est vraiment Est-ce que c'est froid Est-ce que c'est chaud et puis bon, même vous-même vous -même, quand vous mettez l'eau tiède dans la bouche ça ne tient pas alors maintenant, remarquez cela en fait, transportez effectivement à, à la personne en fait à l'esprit qu'il y a dans la personne donc cette personne-là il est au Dieu de ce côté-ci et il a aussi le monde de l'autre côté Eh bien, c'est vrai que nous nous disons, et je disais, mais c'est quand même pas, mais c est, c est, vous vivez dans l'âge de la Odyssée, vous le voyez s'il y a un âge où tout un mélange aussi grandiose s'est passé, c'est pas, bien dans l'âge de odyssée. Tout est, vous, vous allez remarquer à tout bout de champ, les gens qui de Dieu, Dieu, Dieu, Dieu, Dieu. Dit, vous, vous vous posez même la question, mais en fait, on est, qu'est-ce qui se passe Vous vous posez la question, mais alors où, où est-ce que c'est que. On a même difficile de pouvoir trouver quand même, voir où se trouve la vérité. Parce que tout le monde paraît comme s'ils ont vrai. C'est un âge de la confusion, hein. Alors, Dieu nous dit qu'effectivement que soit tu es chaud ou tu es froid. Mm -hmm. Tu ne peux pas suivre. Parce que ici, il s'adresse pour que nous puissions comprendre que l'âge de la Odyssée, c'est comme cela. Mais toi qui vis dans la Odyssée, le Seigneur, quand il parle, c'est pour que toi tu puisses comprendre quel est le désir de Dieu pour celui qui doit être dans cet âge ici. Si Dieu a placé un peuple dans cet âge, ici, parce que nous allons y arriver. Mais qu'est-ce qu'il attend de ce peuple Parce que tout autour, tout, tout, tout le monde est confus. Il y a tout un temps de mélange. Mais est-ce que moi, je dois marcher dans l'eau Parce que si maintenant vous, vous, vous marchez, vous dites, mais comment est-ce que je peux, que je dois faire Ça quand même, je trouve que c'est bon, c'est si que c'est bon. Vous avez un sérieux problème vous-même. Vous, vous remarquez très bien que pour votre avancement spirituel, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que si vous avez ça, vous avez ceci, et que c'est un mélange, je peux vous assurer, vous pouvez vous tromper vous-même, vous, vous n'avancerez jamais. Et de toute façon, quel est l'esprit qui va vous conduire Merci. Ben oui, parce que vous avez un mélange. Vous serez simplement un religieux. Vous allez vous essayer de faire dans un état religieux, mais jamais vous ferez des progrès dans la parole de Dieu. Nous l'avons entendu, non oui, mais vous vous souvenez peut-être dans, dans, dans, dans là, Timothée, je crois que c'est Timothée, Timothée chapitre 3, je crois que c'est. Apprenons toujours, il ne pourra jamais la connaissance de la vérité, leur, leur, leur, leur façon de voir faire, va devenir évident parce qu'ils ne feront pas de progrès. C'est écrit là. Donc c'est, nous, nous devons maintenant nous poser la question, mais on dit, bon, maintenant qu'est-ce que Dieu attend véritablement de moi En fait, tu ne fais pas perdre du temps à Dieu, tu te fais perdre du temps à toi-même. C'est que le Seigneur, donc, lui avance. Je vais être court. Alors, regardez vite, il dit, « Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid, ni bouillant, moi, je ne fais que te vomir, je te vomirai de ma bouche. » C'est-à-dire que tu ne peux pas t'attendre à ce que Dieu puisse te conduire, et même pas au salut. Parce que vous comprenez, si Dieu dit que je te vomirai de ma bouche, il ne va quand même pas te dire, bon, je vais encore te reprendre pour te remettre. Pour te mais non, ce n'est pas possible. Donc quand il t'a vomi, il t'a vomi. Ben, C'est là le problème avec ton salut. C'est pour ça que nous voyons qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de Jésus. Et puis, comme nous avons toujours dit, effectivement, il faut se poser la question, mais de quel Jésus il parle De quel Jésus il parle Parce que ces gens-là, dans leur domaine, effectivement, ils savent, quand ils parlent de Jésus... Je parle de quelques-uns, effectivement, mais d'autres qui sont avec les comprennent pas. Mais ils savent qu'ils ne peuvent, puisqu'ils ils travaillent avec des démons, ils ne peuvent pas citer les Jésus de la Bible. Et ça, c'est la vérité ce que je vous dis. Ils ne peuvent pas citer les Jésus de la Bible. Donc, je pense que dans les scènes écritures, je crois que je peux vous le montrer de là, il y a aussi un Jésus qu'on appelle Justus. Son nom, mais on peut aussi citer quand on dit au nom de Jésus. Donc, lui, il pense Jésus Justus. Ah ben oui c'est c'est Il est dans la Bible. Mais c'est vrai, il est dans la Bible. Il y a des... On a dit qu'il y a beaucoup de Jésus, non Et dans la Bible, il y a un Jésus juste. juste par, parmi les disciples, il y a parmi d'autres qui étaient donc, donc, je crois, dans... Je crois dans, dans, dans... Je pense, je pense Corinthe, effectivement, j'ai... Oui oui, oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Donc, ces messieurs-là, ils peuvent citer les, Parce que les Jésus-justice, il ne peut pas te sauver c'est un homme, en fait, c'est un, un homme hein, et qui est devenu un frère, mais il a gardé ce nom. Je te donne un exemple, vous comprenez Il ne pourra pas te sauver, mais si, eux, ils se réfèrent à cela quand il, Parce que quand quelqu'un possédé par des qui travaille avec des démons, mais il sait très bien que ce nom, il ne peut pas l'utiliser n'importe quoi. Ah, bien sûr. C'est sûr. Et il y en a beaucoup comme ça. Alors, il dit, parce que, tu, parce que tu dis que je suis riche et je me suis donc enrichi, il dit, je n'ai donc besoin de rien. Écoutez bien. Et parce que, euh, tu ne sais pas que tu es donc malheureux, misérable, pauvre, avec le une... nu. C'est aussi un âge où l'orgueil est tellement si. Oui, bien sûr. On se, on se rend pas compte. Mais tellement les gens. Parce que frère et sœur, il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui, soit es un frère, vraiment, une soeur, à qui tu peux dire, assis-toi, ah, je vais donner un conseil. Non. Que Dieu vous bénisse, vous qui vous dites quand même, qui vous reconnaissez, soyons sincères devant Dieu. Ce qu'il n'y a Aujourd'hui, c'est difficile de trouver un frère ou une sœur pour lui donner un conseil qui soit là, qui écoute vraiment, oui, je vais faire comme cela. Non Ah oui Si tu as... ceci si <rire> est si la grâce de Dieu qu'on qu puisse arriver à pouvoir te parler en rapport avec les saintes écritures, que tu puisses te laisser conduire « Par la parole de Dieu, alors glorifie Dieu. » Parce bah, c'est un âge le plus difficile, où surtout, surtout des frères, surtout des frères, les sœurs, ça va encore, mais surtout des frères, ils sont dans l'église, mais il faut vraiment, il faut être un fils de Dieu, pour avoir cette chose qui est de Dieu, qui termine ramène à l'humilité, de pouvoir se dire « je dois écouter, et je dois arriver à sinon mon frère, nous sommes dans une période difficile. » Et surtout qu'encore que tout le monde peut lire les brochures, peut lire ceci et cela, mais euh, quand tu parles, effectivement, il dit, bon là, ce pas ce qu'on nous a dit. C'est parce que c'est. En fait, il sent déjà lui-même qu'il connaît mieux que vous. Voilà. Je suis riche. Je viens simplement, d'abord, simplement pour quand même voir, mais je n'ai pas besoin, puisque j'ai déjà reçu. Beaucoup ne le disent pas, mais ils sont comme ça. Donc c'est esprit est comme ça. Mais que vous, chez vous, ça soit pas comme ça. Ah. Vous devez, nous, nous, nous, nous, sommes, nous devons être différents, frères. Même si on connaît, mais on diminue davantage. Que le Seigneur nous aide vraiment à ce que l'orgueil spirituel ne nous atteigne pas. Amen, amen. Parce que si cela nous atteint, c'est qu'effectivement que là, le Seigneur, notre Dieu ne pourra rien faire avec toi. Parce que tu connais mieux, tu connais plus. Et puis quand, quand le saint quand le Seigneur va parler, tu pourras même pas écouter. Parce que tu dis déjà, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Or, jusqu'à ce que nous soyons partis, Dieu nous parlera toujours. Nous aurons toujours besoin de lui, nous aurons toujours soif de lui, bien sûr que oui. Parce que si aujourd'hui, frères et sœurs, soyez sûrs et certains que si le Seigneur ne nous parle pas, même dans des situations comme des Corona, de ceci et cela, on va être paniqué comme tout le monde. Même avec des, mes... mais c'est la vérité, frère. Nous sommes que... même avec des mesures que... Parce que quand nous savons ce qui va se passer, nous sommes tranquilles, là. Qu'on prenne les mesures, qu'on secoue à gauche et à droite. Nous sommes portés de trembler. Qu'est-ce que nous allons devenir? Les autres, oui. Mais pas nous. Parce que Dieu nous accorde la grâce de tous les jours apprendre effectivement, dans l'humilité. C'est sûr Parce qu'il sait ce qu'il fait. Alors, ici, il dit, il continue aussi, il dit, alors, il dit, je te conseille, Maintenant ça c'est la compassion et l'amour de Dieu qui se manifeste toujours aux hommes il dit je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu vous savez ce que c'est que l'or éprouvé par le feu non vous savez cela non Amen. mais c'est la parole de Dieu <rire> l'or éprouvé par le feu maintenant écoutez bien il dit mais je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé donc Dieu le Seigneur veut que tu achètes alors maintenant, on doit se poser la question, d'abord quand on nous dit d'acheter, qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre par là Regardez, vous savez que l'achat c'est quoi Je vais vous faire une illustration hein, pour que vous puissiez juste voir, je ne sais pas ce que je peux prendre ici. Voilà, ça la Bible elle est là. Et ben, je prendrais ça comme, par exemple, bon, au moyen de... N'est-ce pas Avec l'argent, hein? Alors, cette personne a, a ceci. C'est la Bible. ils vont Moi, j'ai ceci. J'ai l'argent. Vous comprenez Alors, acheter, ça veut dire quoi Regardez. Acheter, ça veut dire échanger. Est-ce que vous comprenez Donc, je change. Donc, moi, je te donne ça et toi, tu me donnes ceci. C'est ça, ce qui veut dire, en fait, acheter. C'est pourquoi, dans Isaïe, chapitre 55, il dit une chose merveilleuse pour que nous comprenions, ok, là, ce n'est pas l'argent qui intervient. Regardez bien, Du crois que nous allons... Les oui, il est merveilleux, notre Dieu, dans sa façon de pouvoir faire les choses. Alors, il nous dit ici, dans les Aïe, au chapitre 55, il dit, mais, il dit verset 1, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. » Donc, si je n'ai pas d'argent... Hein? Mais celui qui n'a pas d'argent, venez et achetez. Vous comprenez? Donc vous venez acheter sans argent. Que son nom soit béni. C'est-à-dire qu'on va faire l'échange. Ah oui! C'est pour ça que nous voyons que dans les livres de Matthieu au chapitre 11, hein, il dit une chose, notre Seigneur, toujours en rapport avec cela. Matthieu au chapitre 11, il nous dit quelque chose. Matthieu 11, à partir du verset euh, 25, je pense. Oui, nous allons lire à partir du verset verset 8. Oui, voilà. Verset, je, je crois que je vais, je vais lire à partir du verset 28. Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Vous comprenez Vous, vous avez <rire> la chose que vous avez, que vous possédez. N'est-ce pas vrai? Alors, parce que vous voulez acheter, vous, vous dites, mais venez acheter de moi de le réprouver. Vous entendez? Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Donc, euh, je vais illustrer un peu. Donc, la, la fatigue et les charges que vous avez, c'est un peu l'argent. Vous comprenez? C'est en fait votre capital. Vous comprenez cela? Donc, vous êtes qui fatigué et chargé. Il dit quoi? Mais nous allons échanger. Il dit, et moi, je vous donnerai du repos. Prenez maintenant, écoutez bien ce qu'il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Donc il vous donne quelque chose. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. N'est-ce pas vrai Amen. Oui, maintenant regardons encore dans Apocalypse. Il dit une chose en rapport à ça. C'est pour bon, que vous puissiez comprendre ces choses. L'Apocalypse, effectivement, au chapitre 2, je pense, quelque part, effectivement, le Seigneur, notre Dieu, il revient et il dit une chose. Je pense que c'est cela. Euh, peut-être au chapitre 2, c'est cela, oui, c'est ça. Voilà. Euh, euh, voilà. Au chapitre, chapitre 2, je pense, oui. Au chapitre 2, et nous lirons avec vous au verset, au verset 24. À vous tous, donc, à vous, à tous, à tous les autres, effectivement, des tiatirs vous suivez qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu donc les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Quel est donc le fardeau qu'il nous a donc donné le jour qu Parce qu'un fardeau c'est un jour, non et c'est quoi que les jouques Et c'est quoi que si nous regardons bien dans les saintes écritures, il a dit ici, chapitre, chapitre 3, <coughs> chapitre 3 de, de l'Apocalypse, effectivement, euh, le verset, je crois que c'est le verset verset 9. Hein Peut-être qu'on va lire, euh, oui, verset 9, il dit. Voici donc, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne les sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se procéder à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Et pourquoi Dieu m'a aimé Parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne donc ta couronne. Donc, nous comprenons que ce que Dieu, le Seigneur, nous invite à dire, mais venez acheter de moi, de le reprouver, c'est qu'il veut que toi, tu viennes avec tout ce que tu... C'est-à-dire que t'as tes manquements, et t t es tout ce que tu as vraiment, t -t tout, ce tu as, tout ce qui toutes ces choses-là, effectivement, qui, qui te sont imprégnées en toi, que toi, tu viennes lui donner, que lui, maintenant, te donne maintenant le meilleur. Ce qui veut dire que c'est encore une porte ouverte, mon frère. Il dit, achète de moi. C'est dit tu n'as pas payé, mais simplement, il veut que tu puisses faire l'échange. Ta vie, en fait, il monte. Tout ce que tu es, effectivement, que lui te donne, maintenant, ce qu'il est. Pour que maintenant, tu puisses arriver à pouvoir marcher, maintenant, avec la lumière. Maintenant, nous continuons l'écriture, regardez, très bien. Et il dit, ici aussi, il dit, donc, euh, j'étais conseillé d'acheter de mois de l'or éprouvé euh, par le feu, afin que tu deviennes riche et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte dignité ne paraisse pas un colis pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Est-ce que, est es est que vous comprenez La honte d'indignité, c'est-à-dire quand tu n'es pas vêtu. Est-ce que vous comprenez Il dit bien ici, non ?« Et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. » Vous vous souvenez, je crois que c'est dans le livre des Corinthiens, donc des Corinthiens, je pense, ou des Corinthiens effectivement. il dit, mais dans l'attente où nous sommes, en fait, que nous soyons trouvés, non pas nus, mais vêtus. Vous vous souvenez de l'écriture oui. Vous vous souvenez encore Mais nous soyons vêtus de quoi, en fait Parce qu'il est absolument nécessaire que les seigneurs viennent nous trouver vêtus. Il m'a dit qu'il lui a été donné ses sévêtures d'un vêtement. Vous connaissez, non Chapitre 19 euh, euh, d'Apocalypse, verset 6, hein? tout cela. Donc. Et voilà... On... Et c'est cela, c'est que voilà. voilà. Réjouissons-nous donc et, et sur de l'allégresse, et donnons le gloire, car les l'agneau sont venus. Son épouse donc s'est préparée et, et, et il lui a été donné de se revêtir d'un se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin c'est son ben, le fin lin c'est pas un, un, un vêtement noir. Hein? Est-ce que vous me suivez C'est pas un vêtement noir, hein C'est pas un vêtement gris, c'est pas un vêtement bleu. Un éclatant pur, vous voyez, un vêtement noir qui éclate, qui éclate, qui éclate en pur. Non, c'est un vêtement blanc. nest oui, pas bien. Il lui a été donné des de se revêtir, des finlandes. Des... Et puis, et, et ce sont donc le, les œuvres justes de saint. Alors vous voyez, les œuvres justes de saint, la Bible nous a fait comprendre que ce sont, ce sont les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous puissions les pratiquer, donc être revêtus. Alors, vous savez, si on, on, pour que nous puissions encore comprendre la profondeur des choses, il dit, mais nous sommes, que nous sommes devenus donc fils et filles de Dieu. donc euh, fils d'Abraham, la procédure d'Abraham, parce que tous ceux qui, sont, qui ont revêtu Christ, euh, vous connaissez cela Galate chapitre 3, peut-être, euh, nous pouvons euh, rapidement aller lire, regardez bien Galate chapitre 3, il nous dit cela, en, en rapport avec... Euh, et là, oui. Voilà, voilà, c'est que ce. Voilà. Voilà, c'est que ce... Voilà. voilà. Euh, Galaxy chapitre 3, verset 6, il nous dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Hein? Vous tous qui avez revêtu, euh, qui avez été baptisés en, en Christ, vous suivez Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous, vous êtes là. Vous comprenez ce qui veut dire vous tous qui avez été baptisés en Christ, c'est-à-dire vous tous qui avez reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est ça en fait. Donc nous recevons le baptême du Saint-Esprit, donc ce qui veut dire que nous sommes vêtus et, et non pas nus. Ah oui, c'est ce que, parce que nous pouvons, si nous nous attendons, nous nous attendons le Seigneur. Je voudrais que vous puissiez comprendre, je vais aller vite. Pour que nous puissions comprendre cela, Mais je crois que c'est dans le livre de Corinthiens, parce que c'est cela, où je suppose que c'est peut-être que, 2 Corinthiens au chapitre 5, rapidement, pour que vous puissiez comprendre. Il dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre, et détruite. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas, pas été faite de main d'homme. Nous avons dans le ciel. Hein? Vous comprenez cela Nous avons dans le ciel, effectivement, un, un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Maintenant, je veux que vous compreniez cela. Hein? Au verset 2, il dit, aussi nous gémissons dans cette tente. Mais la tente, c'est quoi C'est notre corps est-ce que vous comprenez Il dit, nous émissons cette tente, désirons revêtir quoi Notre domicile céleste. Vous savez, de même que nous avons donc porté l'image du terrestre, nous porterons aussi celui du céleste. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 15. Vous connaissez cela, à partir du verset 40, 50. Voilà. Et puis il dit, écoutez bien, donc, nous désirons revêtir le domicile céleste, c'est du moins nous sommes trouvés comment Et non pas Alors C'est normal, mon frère. Je veux que vous compreniez, frères et sœurs, que Dieu nous aide, que vous compreniez cela. Ce qui veut dire qu'effectivement, en fait, que vous puissiez le voir, on dit que nous devons, nous devons pour, pour, que, nous, faut que, pour faut que nous soyons trouvés vêtus et non pas nus, parce que nous devons revêtir notre domicile céleste. Donc, c'est quoi, effectivement, pour que nous puissions comprendre les choses un peu d'une manière assez claire Ça veut dire que nous, <rire> Pour revêtir notre domicile céleste, il faut que nous soyons quelque part. Ou c'est effectivement, ben, nous serons nous devoirs dans le corps. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Donc en un clin de effectivement, nous serons, effectivement, le mot en Christ. Nous serons premièrement et tous ensemble, nous serons changés. Et nous serons tous ensemble transportés et allés vers le Seigneur. Donc c'est à ce moment-là que nous pouvons revêtir effectivement notre domicile. Mais avant cela, avant cela, avant cela, et bien nous devons être habillés. Parce que si tu n'es pas habillé, tu es nu, tu es dour. Oui, parce que c'est la raison pour laquelle vous pouvez remarquer que c'est absolument important pour un croyant, un fils de Dieu, qui réalise effectivement, comme la Bible le fait savoir, les jours le jour effectivement où la parole de Dieu a été prêchée, qu effectivement que les, les croyants, le jour de la Pentecôte, ils ont cru effectivement, et qu'est-ce que l'apôtre Pierre leur a dit Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et qu'est-ce qu'il a dit encore après ils sont liés, hein? Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Cette promesse est pour vous. Vous comprenez cela? Donc, ça ne se sépare pas. Tu crois, tu le reçois. Le jour où Pierre est allé chez Corneille, il a prêché la parole de Dieu. Ils ont cru, <rire> baptisé. Ils ont reçu le Saint-Esprit d'abord. Il a besoin de ces le saint, -Esprit la maison, saint -Esprit, puis il a baptisé par après. Donc vous dites, mais pourrais-je moi m'opposer à Dieu Vous vous souvenez de cela Donc c'est important que vous puissiez pas être là comme des euh, spectateurs, mais non, vous êtes des acteurs. D'avoir dit, non, en tout cas, là, moi, si moi, je ne suis pas vêtu aujourd'hui, je suis nu. je n'irai nulle part. y pour que la honte de ta nudité ne paraisse point inconnue, pour que tes yeux soient ouverts, pour que tu saches quelle heure nous sommes Seigneur mon Dieu je ne voyais pas tellement très bien que ton nom soit béni maintenant je vois, quand je vois les trucs de Corona je comprends je ne suis pas inquiet comme tous les autres et Corona va mourir, non j'ai dit Seigneur que ton nom soit béni parce que tu avais dit ça alors nous voyons que ceci est venu, ça prépare mais vrai, je vous dire. n'ayez pas peur du Corona mais plutôt ce que Corona va produire Corona va produire. Écoutez toujours, passez par là, vous dites, ah, ce monsieur ici, non, non, non, non, non, non, je ne peux pas me tenir ici pour... voir. non, non, non, non, c'est important que vous puissiez comprendre cela. Il ne n'est pas craindre ce que les hommes craignent, mais vous, vous, devez, vous devez être différent parce que Dieu vous instruit. Rapidement, parce que nous devons terminer. Alors, nous retournons dans l'Apocalypse, chapitre 2, 3. 7, voilà, il dit, euh, merci Seigneur, il dit, donc, ah voilà, il dit, pour ouvrir tes yeux et, et, afin que tu voies. Vous comprenez, non Parce que, Vous comprenez amen. Pourquoi vous devez voir oui. Est-ce que vous comprenez pourquoi vous devez voir Vous avez entendu seulement des amen. alors comment moi je peux comprendre que tout le monde comprend je répète encore, si vous ne comprenez pas, vous ne dites pas. Vous comprenez pourquoi est-ce que nous devons voir. <rire> si, si je reste longtemps avec vous, c'est parce que c'est vous qui fait que je reste longtemps avec vous. Parce que ça me fait mal okay, que vous ne puissiez pas comprendre. Il faut qu'on vous, vous clarifie la chose. Parce que, regardez, oh, il, dit, il, dit, il faut que, pour que tes yeux puissent être loin, afin que tu voyes. N'est-ce pas que le Seigneur, en fait, pour, pour que vous puissiez un peu voir, le, le Seigneur a dit le monde ne me verra plus. Mais vous, vous, vous me verrez. Parce que, regarde, il nous a aussi dit que euh, mes brebis entendent ma voix. Je les appelle, je les fais sortir. Je vous ai toujours dit, effectivement, il est nécessaire et absolument important que toi, fils de Dieu, toi, une fille de Dieu, tu puisses quand même voir celui qui te conduit. <rire> Je vais un peu extrapoler. Prenez pas ça en mal, hein? Pourquoi vous suivez frère Léonard Vous voyez, Pourquoi vous suivez le frère Léonard, vous voyez, hein? vous le frère Léonard? Mmh? Voilà, c'est votre frère. Mais vous ne voyez pas plus loin que ça. C'est ça le problème en fait. C'est ça le problème. Vous voyez la personne, vous dites, c'est notre frère, et ceci, et ceci, seulement votre frère. Et vous non, non, non, non, non, il y a plus que cela. C'est cela que quand vous regardez, on regarde mal, et quand on regarde bien, on doit bien voir. Alors on comprend pourquoi on doit marcher avec telle personne. Oui, oui. Maintenant, maintenant vous comprenez, c'est absolument nécessaire. Il faut que les yeux nous soient donnés pour que nous puissions voir. Et quand nous voyons, nous comprenons effectivement. Vous, vous pensez que Dieu va seulement faire que on voit la colonne de feu sur Frère Léonard, on voit la lumière partout où il passe effectivement avec les gens, pour que ce soit seulement le Frère Léonard Non, c'est pour que ceux qui sont de Dieu voient que c'est Dieu qui est en action. On ne suit pas l'homme, hein. <rire> nous suivons les seigneurs. Mais on voit l'action du Seigneur là-dedans. Maintenant, vous avez compris pourquoi on doit voir. Hein? Merci. Alors, nous allons vite terminer cela aussi. Il dit, moi que Dieu te bénit. Moi, je reprends et j'ai tout ce que voilà. Quand la parole de Dieu vient te fouetter Sache que ton père t'aime. C'est la vérité. C'est la vérité. Quand la parole de Dieu était dure pour toi, toujours, même pendant tu sens que, Seigneur, maintenant, mais papa, papa, tu, toi, toi, les autres là, mais dis, mais lui, il fait des choses, il, il est toujours bien un peu tranquille. Mais non, toi, tu es différent. Amen. Toi, tu es mon fils, toi, tu es ma fille. Alors, je châtie pour que tu puisses comprendre que tu ne dois pas faire ça. C'est l'amour de Dieu à notre endroit, effectivement aussi. Voyez-vous, nous... et puis nous avons l'exemple aussi, même nos parents aussi, nous, nous châtillent aussi. Jamais ils cherchent à pouvoir nous tuer, mais ils nous châtillent aussi. Mais c'est pour qu'ils puissent obtenir de nous l'obéissance, qu'ils comprennent effectivement. À la fin, on va aller vite. Parce que... alors, il, alors il dit, voilà ce qui est merveilleux. Aussi. Il dit, voici maintenant, je me tiens à la porte et je frappe. Donc je vous ai dit, l'évangélique lui il dit, lui il dit, mais je vous ai dit ce que je peux faire. Je vous ai dit effectivement ce qui peut arriver à pouvoir faire la chose qui, qui pourrait vous faire sortir de toutes ces choses, des tièdeurs et tout ça, pour que vous ne deveniez pas froid, mais vous deveniez bouillant. Je vous ai dit, venez acheter... Parce que bon, c'est pas que vous devez venir, ah moi il faut que je les le moyen je dois d'abord mettre ma vie en ordre pour aller, pour, aller, pour, aller, pour, aller, pour, aller, pour aller vers le Seigneur, ou bien pour accepter le Seigneur. Non, tel que toi tu es là, le Seigneur il, il sait que, qu'est-ce que toi tu peux faire Pour mettre ta vie en ordre, il faut que lui t'aide. Parce qu'il va te dire, voici ce que tu dois faire, voici ce que tu dois faire, ce que tu dois faire. Il te convainc déjà. On dit que le Saint-Esprit vous convaincra du pas, là. Pas Léonard. Non. non. Donc laissez-le faire le travail en vous. Viens seulement avec la repentance, avec les larmes, j'étais en supplie. Je suis incapable, Seigneur. J'ai vu, regarde comment j'ai la confusion. Aide-moi. Alors il viendra. Et il agira. Je me tiens à la porte et je frappe. C'est lui qui entend ma voix. Qui entend ma voix. Donc parmi tous ceux qui sont dans la confusion aussi, il y a ces brebis qui sont là. Ah oui, il faut qu'il parle. Pour que les brebis entendent. C'est pour ça qu'il était qui Sortez du milieu de mon peuple. Que les Seigneurs vous bénissent. Amen. N'écris rien, je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma Son valé n'a plus de rire, L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non jamais non, jamais tout seul. Jamais non, jamais tout seul Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse, oh, non, jamais, jamais tout seul, non, jamais, non, jamais. Seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Cool